Bonjour mes petits oiseaux chéris. Euh, il me semble indispensable de vous faire un petit communiqué concernant euh, le texte des révélations. Et afin de bien faire la distinction entre <rire> notre papa d'amour, <rire> j'ai envie de dire, <rire> et bien euh, l'esprit premier de notre univers et qui est totalement unifié et qui n'est que amour qui nous aime tous, qui nous, qui respecte parfaitement la loi, qui nous laisse parfaitement libres et qui a tout organisé pour sauver un maximum d'entre nous, d'accord Dans la douceur dans, et dans l'amour, par l'amour et pour l'amour. Et ce fameux Yahweh, toute sa clique, et ce qu'il a même aussi derrière lui, on va dire l'ensemble des forces du néant, comme euh, j'ai l'habitude de les nommer. Eh bien, sachez ceci, que donc, tous ces termes, tous les fléaux qui arrivent, ne sont en aucun cas ceux conduits par notre Père originel, qui est tout amour et parfaitement unifié. Mais uniquement par les forces du néant. Et les termes d'esclave et de moisson, d'accord, sont uniquement, et c'est là que vous repérez, euh, tout ce qui euh, va se déchaîner contre la terre, euh, non seulement euh, n'est pas voulu par notre Père unifié, il sait seulement que ça doit arriver, et il a même retenu jusqu'au plus tard, au plus tard, au plus, au plus loin possible, il a retenu les choses pour que nous soyons le plus nombreux possible à être informés et à pouvoir faire le nécessaire pour nous préparer et, et, et pour, euh, euh, comment dire, euh, faire le maximum pour nous en sortir et le mieux possible et le plus nombreux possible, tandis que de l'autre côté, vous avez donc les forces opposées qui vont... Euh, Sachant, sachant justement qu'il va y avoir en effet un événement cosmique vis-à-vis -vis duquel personne ne peut rien faire, même pas, euh, voilà, même pas les forces matérielles en présence ou technologiques qu'on peut avoir, rien du tout. Donc eux, ils vont, ils vont tout faire euh, pour aggraver les choses et pour profiter de la situation afin de vous faire croire euh, que c'est notre père originel qui envoie tous ces fléaux, ce qui est totalement faux. Tout ça a été organisé de toutes pièces, hein euh, le, le, le, le, le, comment dire, la stérilisation euh, des personnes, euh, la stérilisation de la terre, euh, euh, l'extermination euh, des... Euh, des, des, des, des, des races, euh, de, de, de toutes les races animales, etc. Euh, de façon, et aussi les virus, etc. Euh, et même certaines espèces animales ont été sciemment euh, conçues pour nous affaiblir euh, et, et pour mettre du désordre et nous rendre malades et voir nous tuer avant l'heure, etc. Eh ouais, parce que j'ai l'esprit aussi qui s'ouvre de plus en plus parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et, et il est vraiment temps aussi que je vous le dise parce que je me rends compte que j'ai pas vraiment eu encore, euh, je me suis pas encore donné l'occasion de le faire. Euh, je je l'ai fait d'une certaine façon, mais, mais je crois que ça, ça demande des développements. Euh... Il faut poser les questions. Si vous ne posez pas les questions, vous n'avez pas les réponses, d'accord Demandez et vous recevrez. Et votre âme, euh, comme je l'ai l'habitude de le dire, là on m'a entendu souvent le dire, elle va exactement à l'endroit où votre esprit se trouve. Et si votre esprit pose une question, votre âme va là où il y a la réponse, d'accord euh... Donc, mon esprit, comme l'esprit de chacun, s'ouvre, ma compréhension de ce qui se passe s'ouvre au fur et à mesure que je pose des questions. Et je ne pose certaines questions qu'au fur et à mesure que des réponses que j'obtiens, d'accord, et, et des informations qui me parviennent grâce à ça. Voilà. Donc, voyez, ce cheminement, c'est pour ça que je disais dans une autre vidéo euh, que euh, il est nécessaire de reconnaître le Christ en tant qu'étant, le cœur du cœur, vraiment tout ce qu'il y a de plus pur et d'unifier dans le cœur, par le cœur et pour le cœur, dans l'amour, pour l'amour et par l'amour. Euh, parce que si vous ne le reconnaissez pas, votre âme ne va pas à lui, elle va aller ailleurs. Vous voyez Ce n'est pas, euh, pas une question de tri, d'élétisme ou quoi, rien à voir. C'est juste le fonctionnement de ce que nous sommes, d'accord Et je ferai ultérieurement une vidéo justement sur la manière dont euh, ces forces contraires qui veulent justement nous moissonner et moissonner un maximum d'entre nous et qui nous considèrent comme des esclaves et, et qui veulent faire de nous des esclaves encore plus, euh, je ne sais pas comment vous dire là, euh, oui, encore plus douloureusement et plus complètement encore assou soumis et, et, et asservis. Euh, voilà, c'est là que c'est donc je vais faire, euh, je, je ferai un communiqué là-dessus très détaillé, euh, vraiment, parce que là c'est nécessaire qu'il y ait un maximum de personnes qui comprennent le fonctionnement de ces choses et qui comprennent à quel point c'est vrai. Parce que vous pourrez aller voir un peu partout sur Internet ou ailleurs, quelles que soient les sources scientifiques et autres, et quel que soit ce que je pense de tout ça, enfin euh, bref, je, je, je... oui, de l'agente scientifique en général, hein, qui est complètement... Euh, co-menés euh, par le bout du nez euh, pour tous ceux qui reçoivent des subsides, ne reçoivent des subsides que là où ces forces inverses, puisque c'est elles qui ont euh, les 99% des finances planétaires, donc elles subsident euh, ceux qui les arrangent, d'accord Et à hauteur et de la manière dont ça les arrange, et là où ça les arrange, et de la même manière subsidie euh, des, des fonds de, de, de, comment dire, de bienfaisance, quand ça les arrange aussi ils savent faire feu de tout bois et ce depuis toujours voilà, donc il est en effet extrêmement difficile de faire la part des choses et c'est normal que la plupart d'entre nous euh, allions un petit peu trop vite à conclusion ou euh, jugions un petit peu trop vite hein, vu aussi de quelle manière nos esprits ont été formatés, voilà donc mes petits aiseaux d'amour euh, voilà, ça me semblait très très très important de vous le dire tout ce qui génère de la peur vient justement de ces forces inverses. Et ce ne doit pas être par la peur que vous devez, euh, euh, comment dire, vous rallier à la religion. Parce que les religions ont été créées par ces gens-là justement, ok Donc c'est uniquement au cœur à votre cœur palpitant et vrai et vivant à cette vibration là qui est au cœur de vous et que euh, à, à laquelle vous devez faire confiance euh, dans laquelle vous pouvez trouver euh, énormément et, et beaucoup de réconfort et que je vous invite à développer, vraiment développer, développer dans tous les aspects de votre vie et du quotidien et, et de manière aussi à vous euh, à vous, euh, comme Comment dire, à vous éloigner de toutes les manières euh, de, de l'ensemble de ces emprises et de ces manigances et de ces affaiblissements qui sont menés constamment contre nous et de plus en plus, hein, de plus en plus, voilà, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous souhaite le meilleur et j'espère que beaucoup, beaucoup, beaucoup vont comprendre de quoi je parle et, et vont pouvoir euh, euh, de façon, euh, comment... Un plus clair, y voir plus clair, voilà, <rire> bon, je vous embrasse, et à tout de suite dans le cœur, j'y suis, et, et euh, j'y suis avec vous, d'accord, ici, maintenant, et pour toujours, je vous aime.